L'époque moderne, deuxième partie. Devenu roi de Sardaigne en 1720, Victor Amédée II décide de réformer l'armée, l'instruction publique et les finances. Les communautés sont appelées à participer à la formation de l'armée. En désignant des jeunes gens, ils sont obligés à faire le service militaire. L'Université de Turin reçoit un nouveau règlement. Un collège de province est fondé pour accueillir les étudiants qui habitent loin de la capitale et le clergé, qui a jusqu'alors monopolisé l'enseignement, est tenu à l'écart. On prend des mesures qui favorisent le commerce piémontais en privilégiant le col du mont mais nuisent à la vallée d'Ost. Dans le domaine des finances publiques, on augmente les impôts et on institue un cadastre qui sert de base à un nouveau système fiscal en cherchant à rendre plus équitable mais aussi plus rentable la taxation des biens fonciers. Cette politique, qui est appliquée à la vallée d'Ost aussi tout en étant contraire aux franchises dont elle jouit depuis le Moyen-Âge, est poursuivie par les successeurs Charles-Emmanuel III et Victor-Amédée III qui, entre 1770 et 1773, approche tout ce qui reste du régime d'autonomie, sauf le conseil de commis, qui est cependant réduit à s'occuper seulement de la santé publique. Le roi nomme une royale délégation pour appliquer en Vallée d'Ost la réforme du cadastre et pour supprimer le système féodal. Les eaux et les terrains agricoles, en effet, appartiennent encore à la noblesse et continuent de percevoir des redevances féodales. Le roi ordonne que ces biens soient rachetés par les communautés et les paysans qui doivent cependant indemniser les seigneurs. Cela oblige les communautés à s'endetter et à vendre les biens communs, en particulier les bois, qui sont achetés à bas prix par les industriels. Dans cette période, l'industrie métallurgique connaît un grand développement dans toute la vallée, car le gouvernement favorise la recherche et l'exploitation des mines de fer, de cuivre, manganese et d'autres minerais dont la région est riche. Il si 600 non fu un un secolo felice per la Valle d'Aosta a causa appunto di peste, fame e guerra il <rire> 700 non inizia in modo molto migliore nel senso che ci sono ancora si sentono ancora eh, gli esiti della, della peste del 600, la povertà E, e, e la Valle d'Aosta era sostanzialmente ridotta a un terzo degli abitanti che aveva prima della peste del 1630, quindi eh, molte eh, zone erano state abbandonate e la popolazione iniziava a, a spostarsi verso zone più sicure come il fondo valle lasciando le, le vallate più in alto e non solo, ma iniziò anche l'emigrazione prima stagionale e poi definitiva di diverse, di diverse persone, soprattutto artigiani specializzati come muratori della Valle dell'Is, i maestri. Il problema maggiore che si poneva nel Settecento, che però era già noto al duca di Savoia fin dal 1628 quando la congregazione dei tre stati della Valle d'Aosta aveva sollecitato a effettuare delle riforme che garantissero un, un migliore, una migliore distribuzione della tassazione che gravava soprattutto sui ceti produttivi, cioè in gli, in i contadini, quelli che lavoravano la terra, mentre gravava sempre meno sul, sulla nobiltà e il clero che erano esenti da imposte. Soltanto nel Settecento che si iniziano a prendere provvedimenti Per rendere più giusta e equa appunto la tassazione. e, e solo con l'avvento al trono del, del re di Sardegna e anche duca di Savoia, Vittoria Medeo III, che si iniziò a dare il eh, a, a via ad alcune riforme importanti: che da una parte eh, razionalizzavano la, la situazione economica, nel senso che In buona sostanza si ristabilì la base per una tassazione equa e dall'altra, però, tolsero prerogative di autogoverno al Consiglio dei Commis che venne pian piano esaurito dalle proprie funzioni. Le, le riforme del Settecento iniziano con eh, Carlo Emanuele III, Duca di Savoia nel 1762 con la riforma delle amministrazioni comunali che in realtà fino a quel momento erano state solamente delle assemblee di capi famiglia senza alcuna norma e regolamentazione. Nel 1762 nasce il Règlement économique du Duché d'Ost che istituisce dei consigli comunali veri e propri con dei numeri fissi di consiglieri a seconda della dimensione del paese, e soprattutto con l'obbligo di avere un segretario comunale che redigesse una, una vera e propria contabilità dei comuni, segretario che doveva essere un notaio per avere un minimo di formazione. Per mettere ordine poi nel caos delle norme consuetudinarie fino ad allora raccolte nel Coutumier della fine del Cinquecento, nel 1768 fu istituita la Royale Delegation, che era una commissione per la verifica appunto dei beni privilegiati del clero e della nobiltà che non pagavano tasse e, e sui, sui terreni, sui loro beni, ma che do, avrebbero dovuto da quel momento in poi eh, pagare anche loro e sulla base di questo Questa royale delegazione istituì anche una grande opera di accatastamento, praticamente furono redatti dei registri di proprietà del, di tutta la popolazione, e non soltanto misurando l'estensione dei beni, ma misurando anche il grado di bontà, cioè di redditività. Da quel momento inizia a esserci appunto una perequazione delle, delle tasse. Nel 1770 poi inizia, il vero e proprio, inizia la vera e propria rivoluzione delle leggi quando viene istituita, vengono istituite le royale constitution in tutti gli stati sabaudi che uniformavano le leggi. Fino ad, allora in, in fino ad allora vigenti e abolivano il Coutumier, che era una raccolta di consuetudini locali. Nel 1773 viene approvato il regolamento Particulier du Duché con cui si istituiva anche l'Intendenza, e, e da qui dall'Intendenza dall Che eh, praticamente sostituì completamente il Consiglio dei Commis, iniziarono tutta una serie di riforme, soprattutto grazie all'opera di Aimé Vigné de Zetolio, che era int un intendente proveniente dalla Francia con un grande spirito riformatore fece tutta una serie di interventi anche per migliorare la condizione reale del, degli abitanti fece soprattutto istituire la strada che da, da Châtillon arrivava a Ibrea e aveva in progetto di, fare anche, di realizzare anche altre opere sulla viabilità che non riuscì a portare a termine essendosene andato dopo circa dieci anni da questa, dalla Valle d'Aosta. Eh, tra l'altro in questo periodo, cosa molto importante, le comunità locali, gli privati, potevano acquistare la piena proprietà dei terreni che avevano fino ad allora coltivato e su cui dovevano pagare le tasse. Eh, pagando una volta per tutte un riscatto, riuscirono a, a diventare proprietari veri e propri dei, dei, dei loro terreni. E anche questa, questa riforma fu importante per permettere alla gente finalmente di avere delle proprietà su cui esercitare la propria attività. Le XVIIIe siècle est une époque de grandes nouveautés dans le domaine agricole aussi. Les agriculteurs cherchent à exploiter au maximum le terrain en réalisant des terrasses, des endigments et des épièrements. Ils commencent à cultiver en vallée d'Ost aussi le maïs et la pomme de terre importée d'Amérique. Plusieurs d'entre eux émigrent pendant l'hiver pour avoir un revenu complémentaire. Une nouvelle ressource économique fait son apparition le tourisme. Les sources thermales sont exploitées à après Didier et à Courmayeur. En 1770, on en découvre une autre à saint vincent L'habitude de passer les eaux se répand dans la noblesse qui lance la mode de la villégiature dans les stations thermales. La montagne commence à être fréquentée par des voyageurs, des artistes, des écrivains et des scientifiques. En 1778, un groupe de graissonnards s'aventure sur les glaciers du Mont Rose et deux ans plus tard, deux chamoniards escaladent le Mont Blanc. L'alpinisme devient une activité qui donne aux montagnards la possibilité d'exercer un nouveau métier, le guide. des siècles euh, la vallée d'Ostre a subi une très forte euh, émigration les causes de cela étaient évidemment euh, la pauvreté du euh, pays euh, pays qui vivait euh, euh, d'agriculture uniquement où euh, il y avait très peu de commerce et où il y avait très peu d'industrie il faut dire qu'au début déjà vers la fin du XVIIIe siècle, cette émigration était plutôt saisonnière. Les Valdotins, les jeunes Valdotins surtout, émigraient hors de la Vallée d'Oste, surtout pendant les mois de l'hiver, et puis ils revenaient au pays emportant un peu de richesse, ce qu'ils avaient gagné. Euh, en faisant des métiers disparates en Piémont ou euh, dans les pays voisins. Il faut dire que les Valdotins étaient facilités euh, dans leur euh, émigration vers les pays francophones et donc vers euh, les, la Suisse, vers la Savoie, vers la France tout entière, parce qu'ils connaissaient la langue française. En Vallée d'Ost, euh, Dès le 18e, début du XVIIIe siècle étaient nées à peu près dans tous les, les villages des écoles, c'est ce qu'on appelait les écoles de hameau, où l'on enseignait euh, le français uniquement et où tout l'enseignement était en français. Et donc le, les Valdotins connaissaient cette langue, non seulement, mais l'analphabétisme en euh, vallée d'Ost, avaient petit à petit disparu et donc ces émigrés savaient aussi lire et écrire. Cette connaissance de la langue leur facilitait évidemment leur émigration. La fin du XVIIIe siècle est marquée par un événement qui bouleverse l'Europe tout entière, la Révolution française, qui aboutit à la décapitation du roi Louis XVI et à la proclamation de la République. De nombreux nobles et des membres du clergé, persécutés par les révolutionnaires, se réfugient en Savoie, au Piémont et en Vallée d'Ost. Les monarchies, y compris le royaume de Sardaigne, se coalisent contre la France. La guerre éclate. Et les Alpes occidentales deviennent l'une des zones de conflit. En 1792, l'armée révolutionnaire envahit la Savoie. Des combats se déroulent au Petit-Saint-Bernard et au Col du Mont. Des incursions françaises touchent la Tuile et la Valdigne. La guerre dure quatre ans. En 1796, un jeune général de l'armée française, Napoléon Bonaparte, envahit le Piémont et oblige le roi Victor Amédée III à céder Nice et la Savoie à la France. Une nouvelle occupation française, en 1798, contraint son successeur Charles-Emmanuel IV à se réfugier en Sardaigne. Le Piémont et la vallée d'Ost, où il y a plusieurs personnalités influentes qui partagent les idées de la Révolution, sont annexées à la France. Le gouvernement français est perçu par la grande majorité de la population comme un régime oppressif qui ne respecte pas les valeurs civiles et religieuses. Il suscite le mécontentement et un mouvement antirévolutionnaire se développe. Des révoltes se déclenchent. En 1799, en vallée d'Ost, une foule de paysans armés remonte la vallée de la doire à partir de Champorcher et chasse les représentants du gouvernement. Ce mouvement est connu comme « Régiment de Soc » à cause des chaussures des insurgés. L'année suivante, cependant, une nouvelle campagne militaire est organisée à nouveau sous le commandement de Napoléon Bonaparte, qui a la charge de premier consul, la plus importante de la République française. Napoléon choisit de surprendre l'armée austro-russe qui occupe le Piémont. en passant par le Grand Saint-Bernard. Il traverse la vallée d'Ost, où la résistance de la forteresse de Barre de la marche de l'armée, sans réussir toutefois à l'arrêter. Le Piémont et la Vallée d'Ost sont à nouveau annexés à la France. Une seconde révolte des Socs se déclenche en 1801, mais sans succès. La Vallée d'Ost et le Canavet forment désormais un département de la République, qui devient un empire en 1804, lorsque Napoléon se couronne lui-même empereur de français à Paris. Ce n'est qu'ensuite euh, que euh, l'immigration devint vraiment massive et surtout après l'unité italienne. Euh, si auparavant, euh, en Vallée d'Ost, il y avait euh, encore un peu d'industrie métallurgique, avec la faillite de cette industrie, la Vallée d'Ost avait perdu pratiquement euh, toute possibilité de euh, travail. Raison pour laquelle, euh, le pays s'était appauvri. Non seulement il, il, les valetins se sentaient abandonnés par le gouvernement italien, et donc la misère euh, était toujours plus euh, nombreuse, aussi parce que les familles étaient toujours plus nombreuses. Il y a eu une époque où euh, ce n'était pas rare voir des familles euh, où, qui, euh, où euh, les parents avaient dix enfants, ce qui faisait que le nombre de ces bouches ne pouvait pas euh, avoir le pain nécessaire pour euh, se nourrir. Il fallait donc émigrer. Et pour fuir la misère, il fallait donc émigrer. Si d'abord l'émigration était vers les pays voisins, petit à petit, on s'éloigna du pays. Euh, il y a de très nombreux Valdotins qui ont émigré euh, vers les euh, États des États-Unis ou vers l'Amérique du Sud, voire jusque dans la lointaine Australie, ou dans d'autres États. Le calcul de euh, ces euh, émigrés est difficile à faire, parce que très souvent manquent des euh, données sûres. Mais par exemple, si euh, on examine les états de, des paroisses que les curés devaient euh, rédiger pour, la, pour les visites pastorales, celle par exemple de euh, 1919, on voit que tous les curés parlent de l'émigration. Et parfois ils disent qu'il y a une très forte émigration. Des pays, des, des communes qui avaient, que sais-je, 500 euh, habitants, comptaient parfois 100, 200 émigrés. Et donc on calcule que euh, dans l'arc d'une trentaine d'années, plus de 30 000 Valdotins soient émigrés. Tant il est vrai que en certains moments, les valdotins en Badina disaient que leur plus grande ville était euh, Paris, parce que évidemment là, on dit qu'il y avait au moins une, 20 000 valdotins qui sé, sé, séjournaient.